Respirer tue, Monsieur le Commissaire, ce n'est pas 400 000 morts prématurées chaque année, c'est 600 000 morts prématurées chaque année en Europe. C'est un véritable scandale sanitaire. Il faut agir vite, fort et maintenant. Actuellement, il y a 29, 29 procédures d'infraction en cours, contre 20 états membres pour non-respect, des normes de qualité de l'air. Ces mêmes États qui ne tirent aucune conclusion de ce scandale, de cette affaire qu'on appelle le dieselgate. Depuis quatre ans, je tire la sonnette d'alarme. 40 millions de véhicules, poubelles restent sur nos routes. Qu'avez-vous fait Qu'attendez-vous pour rappeler ces véhicules Qu'attendez-vous pour rappeler le droit des consommateurs Alors la Commission, vous prendre vos responsabilités, Rappelez ces véhicules, respecter les droits des consommateurs, c'est ça la véritable réalité. Vous avez un devoir, c'est de garantir aux citoyens et aux citoyennes une véritable, un véritable respect de leur qualité de l'air, mais surtout de la protection de leur santé. Et moi je vais vous donner juste une chose, une idée. Qu'attendez-vous pour mettre en place un plan de sortie des véhicules diesel et essence d'ici 2030. Vous gagnerez sur le climat, vous gagnerez sur des politiques industrielles, mais vous gagnerez surtout en cohérence entre vos discours et les actes. Merci.